Bienvenue sur notre nouvelle chaîne nommée Forex Tube. Forex Tube, en fait, c'est une chaîne. Elle va vous permettre de mieux comprendre les stratégies de forex, euh, les analyses, et elle va vous aider à gagner tout votre aide. Euh, ce qu'on va commencer, on va commencer tout d'abord avec euh, expliquer c'est quoi le forex, de quoi il, il s'agit, euh, comment on peut gagner notre aide. Donc dans ce cours-là, on va discuter euh, euh, des trading et des diagrammes, comment on va euh, analyser les diagrammes. Aussi, on va, on va parler des chandeliers japonais, de quoi il s'agit, comment on peut analyser les chandeliers japonais et quelles sont les stratégies qui s'occupent des chandeliers japonais. Et enfin, on va parler des supports et des résistances. Comment on peut dessiner les supports Comment on peut dessiner les résistances Et surtout, comment utiliser les supports et les résistances pour commencer notre aide euh, En fait, euh, au cours aussi, on va s'occuper et on va parler aussi des moyennes mobiles. Euh, quand et combien de temps euh, euh, on doit trader et surtout surtout le point le plus important le plus important dans ce domaine vous savez très bien et sûrement vous avez connu et vous avez entendu que le forex il dans le forex en fait il y a un très grand risque donc on va parler du money management et à la fin donc on va parler des news et c'est quoi c'est quoi l'effet des news sur le forex alors euh, donc vous êtes tous les bienvenus et suivez notre chaîne ForexTube. Merci!